Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres vidéos, le solfégiciel donne la possibilité de changer la tonalité et ou le mode de la mélodie affichée sur la portée. Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée récemment, permettant de combiner au sein d'une même mélodie de 8 mesures les modes majeur et mineur. Plus précisément, il est possible d'afficher les quatre premières mesures, appelées communément « questions », dans un des deux modes, et puis les quatre dernières la réponse dans l'autre mode ce qui peut donner lieu à différentes activités théoriques et pratiques d'atonation pour cela dans le cadran transformation des séquences je choisis d'afficher la liste des modes et je coche les deux modes se trouvant en bas de la liste question en majeur réponse en mineur et son inverse Question en mineur, réponse en majeur. Je décoche également les modes majeur et mineur qui sont activés par défaut, sauf si je souhaite que puissent toujours apparaître parfois des mélodies entièrement majeures ou entièrement mineures. Et je n'oublie pas de valider mes choix via le bouton orange. J'affiche une nouvelle séquence. Dans ce cas-ci, les quatre premières mesures sont en majeur et les quatre dernières en mineur. Je peux choisir d'inverser les modes majeur et mineur en sélectionnant « Mineur majeur » dans le tableau des modes ou via le raccourci majuscule M. Si je choisis l'option « Mode aléatoire », ce sera tantôt une séquence débutant en majeur et se terminant en mineur, tantôt l'inverse, selon les bons vouloirs du hasard. Petite remarque, l'armure qui est affichée sur la portée correspond au mode des quatre premières mesures. Ici, la séquence est en do mineur, on a donc trois bémols à la clé et on trouve des bécarts dans les quatre dernières mesures qui sont, elles, en do majeur. Si je le souhaite, je peux choisir d'afficher toutes les altérations dans le texte et non à l'armure. Pour cela, dans le cadran « Options d'affichage », j'active « Altération dans le texte » ou j'utilise plus simplement le raccourci majuscule Y. Je peux enfin, comme pour les autres modes, combiner le tirage aléatoire des modes avec celui des toniques, ce qui me permet de travailler avec une grande diversité de mélodies, toutes basées sur la combinaison des modes majeurs et mineurs.